Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux et nombreuses, parce qu'il y a des filles, euh, bon appétit pour ceux qui sont en train de manger. Donc bienvenue dans ce, dans ce quickie euh, où euh, je, je me suis lancé un petit défi. Alors je me présente rapidement, donc moi je suis Audrey, je suis développeur évangéliste chez Stream Data IO. d'ailleurs j'ai mis euh, des stickers et des cartes postales là si vous voulez et je suis également co-leader de devox for kids en France et en Europe, qui est une initiative super cool pour apprendre, faire découvrir la programmation aux enfants. <rire> la meilleure initiative du monde, voilà <rire> Merci Et vous pouvez me retrouver sur Twitter avec le handle qui va bien. Alors le défi, le défi c'est de coder une application mobile qui va nous donner la position de la Station Spatiale Internationale en temps réel, comme si on était à bord. Que cette application soit compatible iOS et Android, et de le faire en moins de 15 minutes. Alors, pour récupérer la position de la Station Spatiale Internationale, je vais utiliser l'API qui est ici, qui est ouverte, qui d'ailleurs, euh, là c'est la position, mais il y a d'autres trucs comme le nombre de personnes à bord, mais ça, vous vous en doutez, ça bouge un petit peu moins souvent. Donc, la solution, parce que je vais avoir besoin d'une solution qui va bien pour le faire en moins de 10 minutes. Euh, je vais me baser en fait sur deux outils. Donc Je vais me baser sur Ionic pour la partie euh, développement mobile, qui est un framework mobile hybride, dont je vous en parlais tout petit peu plus après, et puis je vais me baser sur StreamData.io qui en fait est un proxy qui va vous permettre de transformer n'importe quelle API JSON en un flux de données temps réel. Donc Ionic, Ionic en fait c'est euh, donc un framework qui est basé à la fois sur Cordova et sur Angular. S'il fallait faire un parallèle, en fait euh, les gars qui ont lancé Ionic se sont dit nous on aime bien Twitter Bootstrap, on aime bien le concept, alors déjà ils aimaient bien le fait que ça soit bien documenté, qu'on mette en avant les bonnes pratiques, donc ils ont essayé de reproduire ça et c'est plutôt bien fait. Et puis, ils aimaient le côté, euh, bah, ça marche partout et c'est plutôt simple et tous les développeurs s'y retrouvent, même si c'est pas des brutes en front. Parce qu'ils étaient partis du constat que Cordova, c'est très bien, hein, ça fait le job, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas parce que ça va vous abstraire justement du problème de langage par plateforme que ça va faire de vous un bon développeur mobile. Il va rester quand même pour faire une belle UI, un truc qui fonctionne bien, ça reste compliqué. Et donc, les gars se sont dit, il y a un truc qui marche super bien, qui est adopté partout, c'est Angular. Donc, mixer les deux, ça paraît pas mal. Donc, euh, une application Ionique, en fait, ça va ressembler à ça. Euh, au niveau front, purement front, on va être sur des choses qui sont très familières, on va être sur de l'HTML, du CSS et du JavaScript. Vous pouvez même faire du SAS et du LESS si vous voulez. Ce qui fait que, basiquement, euh, n'importe quel développeur web, en fait, peut devenir développeur mobile. C'est assez intéressant. Et puis même un développeur Java, parce que bon, euh, je suis développeur Java et je m'en sors. Je n'ai pas besoin d'avoir des notions de JavaScript avancées, des choses comme ça. Juste en dessous, on va avoir Ionic qui va euh, nous fournir des, des briques, en fait, des composants et des services qui vont nous faciliter la vie puisque ça va nous amener un certain nombre de comportements déjà tout prêts. Donc, par exemple, il va y avoir les side menus, les loaders, les choses comme ça. Euh, toute la logique va déjà être codée, le comportement est là, la CSS est là, elle est facilement customisable, et donc ça va nous faire gagner un temps considérable. Et euh, après, euh, finalement, c'est juste des directives Angular. Hein. Et donc, en dessous, on se repose, euh, voilà, ce que je vous disais, complètement sur Angular, et notamment pour toute la logique métier. Euh, donc, typiquement, on va utiliser le système de routing d'Angular. Et puis, en dessous, on va retrouver Cordova. Donc, Cordova, en fait, il va avoir deux rôles. Le premier, ça va être de nous donner accès euh, à toutes les librairies matérielles. Et puis, le deuxième, ça va être de faire la compilation à destination des plateformes sources, euh, des plateformes cibles, pardon. Alors maintenant, si on parle de temps réel, alors, le temps réel, euh, quand on veut faire du temps réel dans une application, pour le moment, c'est souvent ça. C'est souvent du long polling. Donc, le schéma qu'on a là. Et euh, le long polling, c'est pas génial, en fait, puisqu'on va faire beaucoup de requêtes pour pas forcément grand-chose, puisqu'il est fort probable qu'entre deux appels, il n'y ait rien qui ait changé. Donc, on va perdre beaucoup de temps, on va quand on se miser de la vente passante, sous ça, c'est pas, pas terrible. Il y a aussi les WebSockets. Je pense qu'il y a peut-être pas mal d'entre vous qui connaissent les WebSockets. Qui connaît Ouais, voilà, c'est déjà plus... Euh, plus installé et puis il y a Server Sentinel. Alors Server Events, là, il y a peut-être moins de monde qui connaît. Voilà, c'est beaucoup plus Alors si vous voulez, j'ai un talk euh, cet après-midi un... la version longue en fait de celui-là où un... je vous présente en détail WebSocket versus SSE si vous voulez en savoir plus. Là, je vais me focaliser sur SSE puisque c'est la solution qu'on a choisi. Donc serve... SSE en fait, c'est euh... C'est basé sur HTTP. On va juste rajouter un petit header et puis ça va nous permettre de pousser de la donnée du serveur vers le client. Et donc nous, on a choisi cette technologie chez Stream Data. Euh, on a choisi en fait de faire un proxy. Que, donc c'est le schéma que vous voyez là. Et ce proxy va s'occuper de faire le long polling pour vous. Ce qui fait qu'il ne vous enverra d'abord que les changements, si changement il y a. Euh, C'est-à-dire que ce que vous voyez à l'appel numéro 2, voilà, j'ai fait un appel, mais mes données n'ont pas changé, je ne vois pas l'intérêt de renvoyer de la donnée, donc vous ne recevrez rien. Et puis, au cas où euh, une partie de la donnée a changé, mais pas tout le document, on peut très bien imaginer une API qui renvoie un document assez complexe avec une trentaine de champs, mais finalement seulement deux ou trois qui changent régulièrement. Bah dans ce cas-là, en fait, on va faire de l'incrémental updates. En se basant sur JSON Patch, euh, ce qui va nous permettre de vous renvoyer seulement ce qui a changé en vous disant, bah, telle valeur a été remplacée, etc. Et puis on a aussi ajouté un cache dynamique, ce qui va nous permettre de vous aider à gérer la charge. En fait, on va la prendre pour vous. Alors il me reste dix minutes pile, donc c'est parfait. On va pouvoir passer à la démo. Alors Ionic, euh, donc Ionic vient avec un CLI qui est basé sur le CLI de Cordova. Si vous avez fait du Cordova, du coup, euh, ça va être assez simple pour vous parce que d'abord, vous pouvez réutiliser la plupart des commandes. Et donc, on va commencer par lui dire « Start ISS Maps ». Donc Start, en fait, c'est une commande qui sert à générer un projet vierge. Donc euh, là, j'appelle mon projet ISS. Et Maps, euh, vous le voyez peut-être, j'espère que c'est assez gros euh, Maps c'est un template puisque euh, Ionic vient avec des templates sous prêts qui sont assez sympas parce que ça va nous permettre de démarrer rapidement euh, donc vous en avez un avec un side menu vous en avez un avec des tables et des choses comme ça bon Maps euh, je pense que vous l'aurez deviné c'est une carte voilà donc il a fini le réseau est super bon j'adore euh, donc il nous a dit voilà il nous a raconté plein de choses il nous a dit qu'il avait euh, créé un Cordova project je ne vous ai pas menti bonne nouvelle il a rajouté euh, la plateforme iOS parce que je suis sur OS X, donc du coup il ajoute la plateforme iOS par défaut. À savoir que si vous n'êtes pas sur OSX X, vous ne pourrez pas ajouter la plateforme iOS. Bon, il vous restera plus qu'à installer Android et, euh, et vous pourrez quand même développer, c'est pas le problème. Donc maintenant qu'on a ça, en fait, on va on va aller voir tout de suite à quoi ça ressemble notre application. Donc on va rentrer dedans et on va faire un Unix Serve moins moins lab. Alors le Serve moins lab, je vais vous l'agrandir parce que là je pense que vous voyez pas grand chose. Le serveur moins -moi lab, en fait, ça va me permettre de lancer un émulateur dans le navigateur euh, qui va être... Donc le moins -moi lab, c'est l'option qui me permet d'avoir cette, euh, cette euh, vision iOS et Android à la fois, puisque euh, on va avoir des petites différences euh, souvent dans le dans le placement ou des choses comme ça. Euh, donc cet émulateur, en fait, est très pratique pour tout ce qui est front, mais gardez quand même à l'esprit, si vous vous en servez, que vous ne pourrez pas émuler la totalité des comportements de vos devices. Ça paraît logique, il y a des choses... Euh, la géologue, vous pouvez encore le faire, mais le Bluetooth par exemple, ça va être compliqué. Mais... Pour ce qui est front, c'est plutôt pas mal, ça va nous permettre de, de tester rapidement. Donc on va aller voir à quoi il ressemble notre projet ionique. Voilà, il a été créé ici. Alors là par contre, c'est pas hyper visible. On va essayer de passer en vue présentation au moins pour ça. Et vous ne voyez plus le menu sur le côté, c'est parfait. Je déteste la vue présentation. <rire> bon, c'est pas grave, on va le faire comme ça et puis on verra. Donc en fait, un, un, un projet IONIX, c'est vraiment un projet Cordova. On va retrouver des choses euh, totalement identiques. Donc on a un répertoire hooks qui va nous permettre de définir des tâches de pré-compile, post-compile. Bah D'ailleurs, c'est pas le bon projet. Hop, on va fermer. C'est celui-ci que je veux. Voilà. Donc le répertoire hooks qui va nous définir des tâches de précompile, compile post-compile. Le répertoire plateforme. bon, ça je pense que c'est plutôt clair pour tout le monde. On retrouve la plateforme iOS. Répertoire plugins, où vous allez pouvoir ajouter vos plugins notamment pour l'accès au matériel. Donc il vient avec un certain nombre de plugins déjà, comme euh, console, qui est une console améliorée, etc. Et puis un répertoire 3W, qui est vraiment celui qui nous intéresse, celui dans lequel on va travailler. Euh, donc on a, bah, c'est assez basique, on a un répertoire IMG, JS, Lib, et puis un index HTML. Et donc, si on ouvre cet index HTML... Hop, qu'on le grossit un petit peu pour qu'il soit lisible. Euh, là, on peut voir qu'on a donc un ng-app-starter et un ng-controller. Donc, si vous avez fait du, du Angular, et je pense qu'il y en a petit, potentiellement pas mal d'entre vous dans la salle qui en ont fait, normalement, là, vous êtes à l'aise. Et alors, un truc qui est assez sympa, c'est que, euh, vous voyez, là, j'ai ma, ma classe TitleMap. Je vais la remplacer par ça. Et si je retourne là, voilà, il a détecté le changement, j'ai du live reload. Donc, c'est super. Alors, on va pouvoir commencer, du coup, à à transformer notre application pour qu'elle ressemble à quelque chose, euh, qu'elle soit plus proche de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on a un, une balise map, là, en fait, qui euh, finalement est une directive. On va aller voir à quoi elle ressemble. Et cette directive, donc euh, c'est très simple, en fait, elle, euh, pour, euh, pour afficher une map, on a un objet map, euh, qui, qui est une API Google, hein, qui est un objet euh, des API Google, et cet objet prend une map options. Alors là, la map options, ça ne nous convient pas trop parce que le... Le, la, le positionnement sur les Quarters Ionics c'est sympa mais c'est pas très thématique. Donc on va remplacer déjà par des coordonnées qui nous intéressent plus. Voilà. Et puis euh, on va remplacer les Map Options en disant, ben bah voilà, moi je veux euh, une vue satellite, déjà, et puis euh, j'enlève Street View Control parce que ça, ça me sert pas à grand chose. Je règle le niveau de zoom pour pas que l'utilisateur se retrouve en dehors et ait un résultat un peu bizarre. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, on va avoir besoin de visualiser notre notre ISS. Donc on va créer un petit marqueur qui va, donc le pareil, lui, en fait, il reprend la position, l'attitude-longitude. Il a besoin de connaître la carte pour savoir où il va se placer. Et puis, je lui ai donné une petite icône que j'ai créée moi-même avec amour, que je vais aller déplacer dans IMG. Voilà. Et donc si on revient là, déjà, on devrait avoir un affichage un petit peu plus cohérent. Ok, ça c'est pas mal. Alors maintenant, on voit qu'on a cette méthode onCreate qui, en fait, va tout simplement nous permettre de passer la main à notre contrôleur. Euh, donc, on va rajouter à tout ce petit monde la connaissance hop, de, euh, du marqueur. Je suis un peu à la bourre. Alors... Voilà, on va le rajouter ici. Et puis on va le rajouter là, évidemment. Alors, une fois qu'on a fait ça, en fait, on va être prêt, euh, on va être prêt pour, faire, pour rajouter le temps réel. Donc, on va aller voir comment ça se passe. Donc, mon API, c'est celle-ci et elle change toutes les secondes. Alors, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais aller dans le portail de Stream Data, je vais créer une nouvelle application que je vais appeler ISS. Et quand cette application est créée, j'ai un token qui a été généré il est là. Alors je vais pouvoir déjà euh, copier et coller mon, mon API ici pour faire un petit test rapide avec la commande curl qui va bien et voir à quoi ça ressemble en fait les données streamées. Donc là, j'ouvre ma session de streaming, je reçois un premier événement, un euh, premier, premier lot de data, et puis je vois que je reçois un patch. Et le patch, en fait, c'est les données, donc vous voyez, il fait du replace, il me donne les nouvelles coordonnées. Et en fait, une fois que ça c'est fait, je peux aller dans My APIs, et là, je vais pouvoir euh, changer les paramètres, puisque mon API a été auto-provisionné. Je vais commencer par remplacer la polling frequency, je vais lui dire, bah, maintenant tu polles toutes les secondes, puisque mon API change toutes les secondes. Si j'avais des HTTP headers ou des query parameters, je pourrais les rajouter en dessous, hein, ça pose pas de problème. Et si je reviens là, en fait, ce qui est sympa, c'est qu'il l'a déjà Pris en compte, j'ai pas eu besoin de fermer et de rouvrir mon, mon flux de streaming. Donc je vais le fermer et je vais retourner dans l'application. Alors je vais commencer, on a un petit SDK en fait JavaScript qui va bien, que je vais commencer par importer. Euh, je vais le mettre là, voilà. Je vais déplacer mon SDK dans lib. Et en fait, ça, une fois que c'est fait, on va euh, avoir besoin de créer un objet event source. Puisqu'en fait, quand on fait du server sent event, on travaille avec des objets event source. Donc nous, on a un objet event source stream data. Donc on va créer cet objet tout de suite. Euh, qui va prendre en paramètre le token et l'API qui m'intéresse. Donc je vais aller récupérer mon token. Dans settings, security. Donc le token qui peut être euh, régénéré si jamais vous avez besoin. Ça peut être utile. Voilà. Une fois que c'est fait, en fait, une fois que mon objet event source est créé, je vais pouvoir euh, m'abonner à plusieurs callbacks. Les deux qui vont être le plus intéressant pour moi, en fait, c'est data qui va me donner le premier flux de data qu'on a vu tout à l'heure, puis un patch, qui lui, va me donner les updates. Bon là, évidemment, on est sur un, sur un jeu de données très simple, mais ça vous donne une idée de comment ça fonctionne. Et une fois que ça, c'est fait, en fait, j'ai plus qu'à faire, pour vraiment euh, ouvrir ma session de streaming, un open. Et puis, je vais rajouter quand même une petite méthode refresh, parce qu'évidemment, ça ne va pas se rafraîchir tout seul. Voilà. Que je vais utiliser ici. Et ici. Et donc là, si je reviens, eh ben il est au-dessus de l'eau. <rire> voilà, Donc euh, parce que malheureusement, nous avons une planète où il y a quand même beaucoup plus d'eau que de terre. Donc euh, une fois sur deux, eh ben il est dans l'eau, mais vous devez le voir bouger quand même. <rire> je suis désolée. <rire> Merci. Donc n'hésitez pas, servez-vous et puis euh, le, le code en fait euh, est en ligne. Il y a la démo, la démo est en ligne. Il y a le blog post, il y a mon code sur GitHub. Donc si vous voulez essayer de votre côté et, et tenter votre chance pour qu'elle ne soit pas dans l'eau, vous pouvez le faire. <rire> Merci.